La difficulté quand vous visitez une église, c'est déjà de trouver l'entrée. Alors je considère ce portail comme optimiste. Je sens que je vais avoir beaucoup de choses à regarder dans cette église. Voilà, Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans une de mes balades. Alors on part en Mayenne et dans la Sarthe précisément. Alors, quand je suis en balade, je vous avouerai, je suis pas, pas vraiment un itinéraire bien établi, donc euh, je vais euh, bah, au gré des, des surprises, au gré des pancartes, au gré des panneaux d'information, et au gré de, et selon les indications de ma précieuse carte Michelin, alors, je peux vraiment pas m'en passer. En fait, je suis assez anti-GPS, je vous avouerai. Je préfère ma carte, parce que c'est plus beau tout simplement. Je vois l'environnement, je vois si quel village je traverse, les forêts, les, les églises intéressantes, les monuments intéressants. Voilà, je trouve ça beaucoup plus séduisant. Et voilà, ça s'arrêter à le guillaume Ah ouais, super château. Ouh. En tout cas, les tours sont bien imposantes. Ah, mais on ne va pas voir le château, on va voir l'église. Bon, je ne vais pas totalement vous frustrer, hein, je vais vous montrer quand même des photos, euh, des images du château. La difficulté quand vous visitez une église, c'est déjà de trouver l'entrée. Je vais tenter, là. Ah euh, L'église est ouverte tous les jours, super, bonne nouvelle, porte d'entrée par la rue du Doyenné face au panneau d'affichage. Oh. Bah, je vais devoir chercher un panneau d'affichage. Non, c'est pas là. Bon, j'ai toujours pas trouvé le panneau d'affichage, mais c'est pas grave, hein. j'ai trouvé mieux. Je suis tombé sur une belle, euh, un beau portail euh, 13e siècle, hein, de style euh, portail à colonne. Et historier. vous allez voir je vais vous le présenter parce que ça vaut le coup ça va me permettre de euh, détailler quelles sont les différentes parties d'un portail alors vous avez donc bien sûr une porte euh, une seule porte oui qui est constituée de deux vantaux et qui est séparée par une un pilier qu'on appelle un trumeau voilà sur le côté vous avez des colonnes et au-dessus, vous avez ce qu'on appelle la partie, la triangulaire, vaguement triangulaire, un tympan. Et ce tympan est rehaussé, est entouré de voussures. Alors, je considère ce portail comme optimiste. Alors, ça va peut-être, vous, vous avez trouvé ça bizarre comme expression. Alors, je vais vous le prouver grâce à quelques, encore quelques détails de la sculpture. Alors, regardez ce personnage là-haut. Donc, apparemment, c'est une femme couronnée, même si sa couronne est assez décapitée, mais elle sourit. Et c'est pareil à l'opposé. Vous avez sûrement le mari là. Donc c'est un, un portail où les sculptures sourient. Alors vous avez ça aussi, hein, l'exemple le plus connu, c'est à Reims, cathédrale de Reims. Vous avez des anges qui sourient. Là, ils sont un roi et une reine. Donc voilà, on peut se demander si le 13e siècle voilà, est pas un temps où les, les gens sont plus optimistes. Et donc on les voit afficher des expressions de contentement. Et je vais vous donner encore une autre preuve de l'optimisme de ce portail. Euh, sur le tympan, donc la partie euh, vaguement triangulaire, vous avez euh, une scène qui est celle du jugement dernier. Vous trouvez ça très couramment hein, sur les portails du Moyen-Âge. Alors Le jugement dernier, hein, c'est l'épisode bah, de la fin des temps. Alors, on a précisément deux registres, si vous préférez deux niveaux. Le premier niveau, bah, sans surprise, c'est la résurrection des corps. Euh, vous voyez, ils sont en train de sortir de leur tombeau. On reconnaît, il hein, y, a, y a des clercs, il y a des rois, il y a des femmes, des femmes qui sont euh, nues. Il voilà, n'y a, voilà, a, a pas de pudeur. Hein. Bizarrement, les, les clercs, eux, sont, sont habillés. Et sur les côtés, vous avez des anges qui euh, sonnent de la trompe. Qui a, parce qu'ils voilà, ils annoncent la fin des temps. Alors au-dessus, vous avez le Christ, avec de part et d'autre des anges qui tiennent à les, à les instruments de la passion, euh, donc la croix, euh, la lance par exemple, autrement dit les, les instruments qu'ont utilisé les bourreaux hein, du Christ, hein, les Romains. Il y a aussi deux personnages genouillés, Bon, pas facile à reconnaître, mais bon, généralement euh, sur les jugements derniers, les personnages en, euh, agenouillés, ce sont euh, la Vierge Marie et Saint Jean. Donc ils sont en train de prier en fait pour euh, l'âme des euh, différents corps ressuscités. Donc je vous dis que c'est un portail optimiste parce qu'il n'y a pas de vue de l'enfer. Normalement, euh, voilà, vous avez une stricte séparation. Vous avez une partie des, euh, des corps qui se dirigent, qui sont conduits vers le paradis et d'autres qui sont envoyés vers l'enfer. Alors là, c'est pas le cas. Ah, ah je me suis peut-être trompé, attendez, je me suis peut-être trompé parce que. Oui, oui là, sur le. voyez oui, la base de la voussure, il y a bien des, euh, des corps entremêlés, des semblerait des flammes. Bon, c'est pas facile à lire, mais j'imagine que ça c'est plutôt. Oui, j'en connais un diable à l'arrière-plan. Euh, donc là, vous voyez, c'est une représentation de l'enfer. On doit avoir sûrement de l'autre côté le pendant. Voilà, ouais, c'est pas facile à voir, mais on devine, c'est une sorte de cortège. On, on voit des, euh, des religieux hein, qui arrivent sûrement au paradis. Alors, je vous parlais de portail optimiste, euh, voilà, avec ces personnages qui sourient. C'est surtout finalement un, un portail en raccourci. Un portail qui, qui reprend un thème classique, le jugement dernier, mais il n'y avait pas beaucoup de place. Donc du coup, ils l'ont ont abrégé, en tout cas, ils ont, ils ont choisi certaines scènes à mettre en valeur, donc notamment la résurrection des morts et le jugement du, du Christ tout en haut. Euh, voilà. Et ils ont mis l'enfer et le paradis à la base des voussures C'est un portail, d'une certaine manière, assez optimiste, parce que vous voyez, l'enfer n'est pas mis en valeur. Ah, je pense avoir trouvé le panneau d'affichage. Et l'entrée Ah oui, c'est original, on va monter un étroit escalier pour monter à l'église. Je profite qu'il personne dans cette église pour vous montrer quelques détails et pour tourner à l'intérieur de l'église. Vous voyez là, vous êtes au niveau des stalles. On dire les, les sièges en bois hein, qui euh, étaient installés à l'intérieur du chœur et dans lequel s'installaient les membres du clergé. Alors c'est des stalles du XVIe siècle et elles sont, euh, Il y a quelques détails pittoresques au niveau des accoudoirs. C'est très très bien fait. Regardez hein, cette cette femme, cette femme âgée qui est en train qui a son chapelet entre les mains. On dirait une Bretonne. Bon, faut dire, on n'est pas très loin de la Bretagne, hein, on est dans la Sarthe. Alors celui-là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais euh, voilà, il est comme s'il était en train de grimper, grimper un arc. Et avec sa main, sa main gauche, je sais pas, il se, il se gratte le derrière, je ne sais pas. Mais c'est assez pittoresque. Ah, Regardez-moi ce, ce beau jeune homme. Encore un autre qui grimpe. Alors celui-là n'est pas là de se gratter, mais euh, qu'est-ce qui tient dans la main ouais, Comme un miroir. Alors on va quitter Ciel-Guillaume. C'est mignon alors là, on se dirige vers la plus belle église du département de la Mayenne. Oui, rien que ça. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. c'est euh, le, le, le guide Michelin. Vous allez croire que la, vid la vidéo est sponsorisée par Michelin. Voilà le beau morceau que nous allons voir. Nous sommes à la basilique d'Evron, dans la Mayenne, C'est une ancienne abbaye précisément. Là vous voyez il y a deux parties vraiment très différentes dans cette église, donc la partie gauche qui semble la plus ancienne et la partie droite qui est clairement gothique. elle est très curieuse cette tour, vous voyez elle est massive, elle est euh, sûrement donc, typiquement romane. Donc c'est une tour en fait de défense, d'ailleurs vous le voyez à la, à, la, à la présence de Our. Les Our donc cette euh, partie euh, couverte d'ardoise. Une galerie en fait en, en bois à l'intérieur, d'où les défenseurs pouvaient lâcher des projectiles. C'est très rare de trouver ça sur une église, donc ça prouve que voilà, certaines églises étaient fortifiées et avaient un, un rôle défensif. C'était sûrement le cas dans des, dans une, dans des villes où il n'y avait pas de, de, de château, ça devait être le cas d'Evron. Je sens que je vais encore avoir du mal à trouver l'entrée. Celle-là, c'est une belle porte, mais elle me semble bien fermée. Ah bah ben non, ça marche Je sens que je vais avoir beaucoup de choses à regarder dans cette église. Elle est vraiment extraordinaire. Celui-ci sourit également. Et lui, c'est pas un sourire d'optimisme. C'est plutôt un sourire d'espièglerie. Vous allez voir que dans cette église, il y a pas mal de, de, de, de choses cocasses. Alors regardez bien cette sculpture, c'est de loin la plus cocasse de l'abbaye. La, de Alors qu'est-ce qu'on y voit bah, Je vous laisse deviner. On a donc au registre inférieur une file de personnages qui ont l'air de, de se plaindre. Hein. Ils se tiennent la tête, se tiennent la joue, la mâchoire. Hein. Voilà. Et il y a une, une personne qui semble les, les, les ausculter. Ah, il semblerait en fait qu'on soit en présence d'un arracheur de dents. C'est-à-dire que euh, la personne à droite est un arracheur de dents et il vient soulager le mal des trois, des trois personnes. Euh, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait dans une dans une église Eh bien, euh, on peut y voir le symbole de la confession. En fait, le personnage le plus à droite, le praticien, c'est en fait un, probablement un prêtre, un, un clerc, puisque vous le voyez, il est... Tonsuré. et donc les, euh, les trois personnages viennent, de se sou... viennent soulager leur mal auprès de lui. D'ailleurs, si vous voyez au registre supérieur, on a vraiment la, la symbolique de la confession, puisque vous avez un homme qui chuchote à l'oreille d'un autre. À mon avis, c'est totalement inédit, euh, cette sculpture dans une église. Quand je suis rentré J'avais pas vu vous voyez les encastrements là au dessus de la porte les encastrements pour un pour levis oui, il y avait un pour levis pour accéder à cette, à cette porte preuve encore que l'église était vraiment avait une vocation défensive Alors, il y avait sûrement donc un, un fossé précisément là au pied de la porte tout ça ça a été comblé mais on retrouve quand même quelques traces de ce passé défensif voilà, j'espère que ce, cette balade vous a plu. Voilà, c'est un nouveau format de, de, de vidéo, là voilà, où je vous emmène sur mon, dans mes parcours, dans mes recherches. Euh, donc, vous voyez, il y a quand même des détails très intéressants à découvrir une, dans une église. Bon, il faut juste être attentif. Ou alors, aidez-vous des panneaux d'informations qui sont dispersés un peu partout dans le bâtiment. Et là, je vous, à ah bah, bon, j'ai de la chance, c'est une église très très bien très très bien commentée. Bah, si le format vous plaît, bah, dites-le en commentaire ou appuyez sur le, le bouton j'aime de YouTube. Et bah, sinon, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine balade.